L'eau n'aime pas du tout être en contact avec l'air. Aussi, les gouttes du jet d'eau se fondent instantanément dans l'eau du récipient. Mais le savon a la propriété d'augmenter l'affinité de l'eau avec l'air. Aussi, les gouttes du jet d'eau savonneuse se fondent plus tardivement dans l'eau savonneuse du récipient.